Mon nom est Kirsten rebender euh, J'ai fait mes études à John Abbott en intervention en déléquence Puis, présentement, je travaille comme intervenante à snap de Lille. On travaille avec des familles. Je travaille avec les parents et les enfants. J'essaie de les enseigner, les encourager d'avoir des comportements plus positifs puis de penser avant d'agir, de travailler leur impulsivité et les comportements. Euh, ce que j'aime beaucoup, euh, de travailler au SNAP, c'est tu bâtis bâtir vraiment une relation avec les parents et aussi avec les enfants. Ça, pour moi, c'est très important, puis c'est une partie que j'aime beaucoup de, de SNAP. Puis j'ai vu vraiment une différence euh, quand tu concentres sur la famille, pas juste l'enfant.